Un grand bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Alors si vous voulez tout savoir sur 2020, vous avez le choix, vous pouvez regarder notre vidéo, mais vous pouvez aussi lire mes petits livres 2020. Par ailleurs, donc vous avez le choix de pouvoir consulter ou Zoé ou moi par téléphone, vous avez également le live du mardi soir, hein, qui vous attend de 21h à 22h hein, tous les mardis, et euh, on termine avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Instagram, et notre page Facebook, ne l'oubliez pas! Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons euh, bon deux aspects plutôt sympathiques, et on commence par le plus sympathique, c'est l'entrée de Vénus en Sagittaire qui a eu lieu la semaine dernière, mais je vous avais promis que je vous détaillerais cette semaine. Alors c'est vrai que euh, Vénus n'est pas conjointe, elle n'est pas dans votre signe, donc c'est moins fort, hein? mais malgré tout euh, cette présence de Vénus euh, en Sagittaire, créer une ambiance festive. Alors je ne sais pas, est-ce que vous allez avoir euh, une fête? Hein? Est-ce qu'on va organiser une fête où vous allez vous rendre? Ou est-ce que c'est vous qui allez euh organiser peut-être une fête chez vous, en tout cas cette Vénus elle est joyeuse, elle est, euh, comment dire, elle est dans la confiance, dans le bien-être, dans le l'hédonisme, vous voyez, on profite des bonnes choses de la vie, ça peut durer un jour ou deux, pas plus, hein? elle est rapide, elle ne va pas s'arrêter, donc euh, c'est vraiment très passager, mais c'est le genre de passage qui vous fait du bien. Elle vous dit, et moi je vous dis aussi profitez, c'est le mot clé de cette Vénus en Sagittaire, il faut profiter du moment présent, profiter des cadeaux que la vie vous fait, elle vous en fait des petits, des plus gros, mais bon, ce sont des, des cadeaux, il faut les accepter et euh, euh, et, et vraiment les, les explorer hein, euh, à fond. À côté de ça, euh, nous avons euh, toujours le Soleil en Scorpion bien évidemment, mais il est en bon aspect euh, euh, cette semaine avec euh, Neptune, donc ça va aiguiser beaucoup euh, votre intuition et votre intuition le soleil se trouvant dans un secteur financier, votre intuition par rapport à votre argent, comment le placer, comment euh, en tirer euh, le plus de profit possible puisque on est dans une semaine de profit. Lundi et mardi seront de bonnes journées, la lune sera en verseau donc dans votre secteur d'espoir, euh, vous espérerez quelque chose, vous entretiendrez euh, ou euh, une attente, mais une attente agréable, ou alors euh, euh, bah, c'est aussi le signe de vos amis, donc peut-être que euh, je vous parlais de fête tout à l'heure, peut-être que vous ferez la fête avec des amis entre lundi et mardi. <musique> taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine, le la nouveauté, c'est la présence de Vénus, votre planète maîtresse en Sagittaire. Elle y est entrée en toute Fin de, en fin de semaine dernière et donc vous allez en profiter euh, cette semaine elle euh, occupe donc un, un signe de, le signe de Jupiter donc elle, elle va être euh, elle va avoir tendance un petit peu à exagérer hein, euh, exagérer vos émotions et surtout euh, parfois des émotions pas très positives comme la jalousie l'envie vous euh, voyez alors soit c'est vous qui serez jaloux soit c'est l'autre qui vous fera une petite crise de jalousie, en tout cas ce sera... Euh, mais c'est très rapide, hein, on ne va pas du tout euh, s'attarder là-dessus. Et en plus de ça, je pense que ça peut être très positif dans la mesure où vous vous rendrez compte en fait que ça n'a pas de raison d'être. Hein. Si vous êtes vraiment objectif, euh, réaliste, vous vous rendrez compte que il n'y a pas vraiment de raison d'être jaloux ou envieux, votre sort n'est pas pire que celui du voisin, chacun a ses soucis, chacun a sa manière de résoudre ses problèmes et vous, la vôtre, c'est toujours de trouver une solution, vous êtes malin, vous êtes rusé, vous avez des solutions pour chaque problème. Donc faut vraiment faire jouer cette partie de votre personnalité euh, et euh, vous l'utiliser pour, euh, pour vous sortir de toutes les situations qui vous ennuient, et en particulier donc de ces petites crises de jalousie euh, euh, qui pourraient être euh, vraiment euh, un peu gênantes pour votre bien-être euh, cette semaine à côté de ça nous avons le soleil en scorpion qui s'oppose bien entendu à vous mais il est en bon aspect avec neptune cette semaine donc euh, il y aura vraiment euh, quelque chose de sympathique sur le plan amical vous pourrez aider vous pourrez euh, réconforter quelqu'un et vous vous sentirez utile ça c'est important pour le taureau euh, de se sentir utile hein. donc euh, n'hésitez pas! Mercredi et jeudi, vous profiterez d'une jolie lune en Poissons, euh, favorable à vos relations amicales, à vos projets, à vos espoirs. Euh, bon, tout ça avec la lune, c'est du ressenti, hein, c'est pas des événements, mais bon, euh, parfois euh, ce qu'on ressent euh, est tout aussi important que ce qu'on vit, et c'est même peut-être plus fort, donc euh, ce que vous ressentirez sera euh, vraiment, euh, disons, plutôt euh, positif et optimiste. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux événements euh, dont l'entrée de Vénus en Sagittaire, elle y était déjà, euh, elle y est entrée vendredi dernier, mais disons qu'elle euh, est quand même encore euh, bien face à vous, si vous êtes du premier décan en tout cas, et euh, elle peut vous faire une proposition. Alors ça peut être une proposition professionnelle, bien entendu avec un contrat à discuter, à négocier, parce que n'oubliez pas que mercure est rétrograde, donc les choses ne se font pas. Hein. Ne signez rien pour l'instant, hein. ne vous engagez dans rien, mais il peut y avoir quelque chose dans l'air qui va se négocier parce que de toute façon, Mercure en, en Scorpion, c'est, euh, euh, comment dire, euh, représentatif de la négociation. Maintenant avec cette Vénus, bien évidemment vous pouvez aussi être invité quelque part, participer à quelque chose d'amusant, ou même sur le plan affectif, vivre des moments euh, très agréables. Si vous êtes en couple, par exemple, vous vous entendrez euh, parfaitement, il n'y aura pas de hiatus, euh, il n'y aura pas de désaccord, et euh, si vous êtes célibataire, c'est sûr que vous avez intérêt à sortir, à accepter toutes les invitations, parce il y a des chances pour que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous plaire. Hein. Euh, je dis pas que ça va être pour la vie, mais euh, ça peut être des moments euh, sympathiques. Euh, deuxième élément, c'est euh, bon le Soleil en, en Scorpion bien évidemment, mais euh, il fait une, une harmonie avec euh, Neptune, qui peut éventuellement euh, comment dire vous donner de l'inspiration si vous êtes si vous travaillez dans un métier euh, où il faut écouter votre instinct, votre intuition, euh, il faut se brancher, vous voyez d'une certaine manière, euh, eh bien vous serez euh, très performant euh, grâce à cette cette euh, harmonie entre le soleil et neptune qui peut aussi vous mettre au contact avec un public plus nombreux, vous pouvez avoir plus de clients que d'habitude, et euh, en bon Gémeaux, ben vous saurez euh, les charmer. La semaine démarre bien, puisque lundi et mardi seront des bonnes journées grâce à la lune en verso. Vous bon, comme d'habitude, hein, quand la lune est dans ce signe, vous euh, disons que vous saurez vous changer les idées, prendre de la distance par rapport à ce qui peut vous soucier, ou alors vous envisagerez peut-être aussi un petit voyage, quelque chose, peut-être pour les fêtes de, de fin d'année d'ailleurs. <musique> cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux événements célestes. L'un, c'est l'entrée de, de Vénus en Sagittaire. Elle est entrée vendredi dernier, hein, mais bon, je vous avais dit que je vous détaillerais ça cette semaine. Et eh bien, Vénus en Sagittaire, elle est chez Jupiter, donc elle est quand même un petit peu chanceuse. Elle est peut-être excessive, hein, parce qu'avec le Sagittaire et Jupiter, ça prend tout prend des proportions. Hein, tout prend de l'ampleur et euh, donc elle occupe un secteur, le sagittaire, qui par rapport à vous, Cancer, est le secteur du travail, de la vie quotidienne, de, des habitudes. Alors si vous êtes en couple, bien évidemment, Vénus va glorifier un petit peu vos habitudes et euh, euh, c'est à travers elle euh, que vous exprimerez vos sentiments. Euh, par exemple vous aurez euh, des petites attentions pour votre chérie. vous lui apporterez son petit déjeuner au lit, bon je dis n'importe quoi, mais ça peut être des, des, des choses comme ça, vous voyez, des détails qui prouvent vos sentiments, peut-être que vous n'en parlez pas, mais vous les montrez euh, de cette manière là. Si vous êtes euh, célibataire, euh, c'est possible que euh, vous ayez un petit coup de cœur passager, à mon avis, pour quelqu'un du boulot ou euh, quelqu'un que vous rencontrez euh, dans les transports, vous voyez, euh, quotidiennement. Euh, mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qui vous soigne. Hein? Avec Vénus en secteur 6, il est très possible que euh, euh, on vous soigne bien, que vous vous sentiez mieux, si jamais vous êtes quelqu'un qui a une maladie un peu chronique, hein, ça arrive, on a tous euh, des petites douleurs euh, quelque part, et euh, avec Vénus euh, en 6, eh ben, vous pouvez trouver ou, euh, un soin ou euh, un médicament, enfin quelque chose qui va vous faire du bien. À côté de ça, nous avons le Soleil qui est en Scorpion, donc bien positionné par rapport à vous, et en bon aspect avec Neptune. Donc là il y a vraiment de l'inspiration, de la créativité, euh, des ouvertures sur euh, d'autres modes de pensée, sur des religions, sur des... Euh, disons que vous vous intéresseriez peut-être un peu plus à tout ce qui est ésotérique. Mercredi et jeudi seront deux bonnes journées avec la lune en poisson, parce que vous pourrez rêver à je sais pas, à des, des, des pays exotiques, à des plages de sable fin... Votre imaginaire sera complètement boosté par la conjoncture, alors soit vous resterez contemplatif avec vos pensées, etc soit eh bien si vous êtes un créatif, vous vous en servirez. Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, alors l'arrivée de Vénus en Sagittaire, c'est vraiment un bon aspect pour vous. Certes ce n'est pas la conjonction qui est quand même l'aspect le plus important, c'est un aspect de Trigone, mais euh, c'est... ça va créer de toute évidence une bonne ambiance, en tout cas une meilleure ambiance que la semaine dernière où rappelez-vous il y avait cette nouvelle lune qui était un petit peu difficile. Eh bien Vénus elle arrive là, elle va un petit peu réparer quand même, euh, si vous avez eu une blessure d'amour-propre, si euh, une blessure narcissique, eh bien Vénus va vous réparer ça et vous allez vous sentir un petit peu plus aimé, un petit peu plus apprécié, et surtout vous vous apprécierez vous-même davantage, hein? votre amour-propre sera boosté par cette Vénus en Sagittaire. Alors ce qui vous est conseillé, c'est de ne pas en faire des tonnes, hein? euh, parce qu'on a tendance avec justement quand Vénus est en Sagittaire, hein, pour un Lion, a tendance à se vanter un petit peu, à exagérer les choses, à faire son comédien, enfin, vous voyez, à théâtraliser vos sentiments, restez dans la norme, rester dans une juste mesure et surtout soyez vous-même sans, sans en rajouter, en étant vous-même, on vous aime! Je veux ça, ça suffit, vous voyez ce que je veux dire? Par ailleurs donc il y a euh, ce soleil en scorpion qui va être en, en bon aspect avec Neptune, donc ça c'est pas euh, c'est un bon aspect si vous voulez, mais je suis pas sûre que vous le, le ressentirez euh, vraiment, euh, disons que euh, vous pouvez vous faire du souci. Euh pour quelqu'un de la famille, ou parce que vous avez une fuite dans la maison, une canalisation qui s'est rompue, euh, alors il faut faire venir le plombier... Euh, voyez, des, des, des trucs... Euh, bon, euh, soyez pragmatique, hein, euh, n'attendez pas... Euh, euh, appelez qui, qui vous devez appeler pour que ce soit réparé le plus vite possible. Samedi et dimanche, il y aura une Lune en Bélier qui sera donc en harmonie avec vous et qui vous donnera envie de prendre un peu le large. Alors c'est le week-end justement, c'est une de la bonne occasion pour aller vous promener en forêt, ramasser des champignons, bon je sais pas si c'est... Est-ce que c'est l'époque des champignons Zoé? Oui. oui? Bon donc allez ramasser des champignons, bref vous mettre un petit peu au sein de la nature, ça vous fera beaucoup de bien! Musique vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une nouveauté puisque Vénus est arrivée vendredi dernier en Sagittaire. Alors c'est pas le meilleur des signes par rapport à vous, je vous explique pourquoi. Vous êtes, vous la Vierge, quelqu'un de pudique, de réservé vous n'aimez pas étaler vos sentiments. Au contraire, la Vénus en Sagittaire, elle étale, elle montre, elle en fait même beaucoup pour que l'autre soit bien conscient des sentiments qui s'expriment. Se, qui donc vous êtes là dans une contradiction, si vous voulez, avec la Vénus du Sagittaire, c'est-à-dire que d'un côté il y a votre nature à vous qui vous pousse donc à rester sur la réserve, et de l'autre, il y a cette Vénus en Sagittaire qui vous dit qu il faut exprimer vos sentiments beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de force. Alors c'est peut-être votre partenaire qui va être euh, tenté euh, d'en faire 3 tonnes pour vous impressionner, c'est possible, mais vous pouvez aussi vous sentir un petit peu obligé, par les circonstances, de euh, livrer davantage ce que vous avez au fond de votre cœur. et ça euh, bon, faites-le hein, après tout. Euh, je sais que ça vous gêne, hein, que, que vous n'aimez pas du tout euh, vous exposer, mais parfois l'autre a besoin de ça. Donc euh, je pense qu'il euh, faut quand même de temps en temps donner à, à ceux que vous aimez euh, ce dont ils ont besoin. C'est une preuve d'amour, hein? donc euh, moi je pense que vous devriez euh, euh, montrer donc vos sentiments. À côté de ça, il y a une, une harmonie entre le soleil et Neptune, on sait que Neptune euh, hein, s'oppose à, à vous, au euh, 2e décor. Donc avec le soleil en scorpion, comment dire, vous pourriez euh, recevoir des conseils euh, qui seront... Euh, qui vous aideront à voir plus clair peut-être dans votre situation, euh, bien que euh, avec tous les allers-retours qu'a fait Neptune maintenant vous devriez euh, vraiment y voir très clair, mais bon peut-être que vous avez besoin d'une explication supplémentaire, euh, on sait jamais. Lundi et mardi, vous allez bosser euh, comme des malades, mais vous serez content parce que vous aimez ça. Euh, alors il y aura peut-être euh, à changer quelque chose dans vos horaires, dans, votre, dans vos habitudes, mais vous verrez que ça vous facilitera la tâche et que euh, vous ferez du bon boulot. Hein. Alors vous serez très absorbé par ce que vous ferez, mais en même temps, vous rentrerez chez vous le soir en vous disant euh, bah, que vous avez bien fait ce que vous aviez à faire et vous aurez le sentiment du devoir accompli. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Vénus, votre planète en Sagittaire. Elle est rentrée vendredi dernier, hein, donc déjà vous avez dû passer un bon week-end pour certains, et ça se poursuit cette semaine avec cette Vénus qui occupe un, un, un signe, le signe de Jupiter, donc elle est... Forcément elle prend de l'importance, hein, elle se gonfle un petit peu de son importance, c'est-à-dire que vous allez avoir près de vous quelqu'un qui va vouloir trop bien faire avec vous, voyez, qui va vous donner des conseils, qui va vouloir vous coacher, qui va vouloir euh, vous apprendre des choses que vous savez déjà d'ailleurs, mais bon euh, en même temps vous trouverez que c'est touchant. Hein, euh. Alors peut-être qu'aussi euh, les relations avec vos adolescents seront au premier plan avec cette Vénus, parce qu'elle occupe le secteur 3 qui est le secteur de l'adolescence. Donc si vous avez des enfants euh, de cet âge, eh bien euh, disons que les relations peuvent s'améliorer sous l'influence de vénus et que euh, ils vont peut-être se confier davantage à vous, ou, euh, euh, vous voyez parce que euh, bon, ils se confient pas fa facilement, hein, les ados c'est toujours un petit peu secret, euh, donc là vous sentirez une espèce de connivence, de complicité, alors évidemment ça peut aussi être avec votre chéri qui aura plus euh, de complicité euh, que précédemment. À côté de ça, il y a un aspect euh, entre euh, le Soleil et Neptune qui est très créatif, hein? euh, donc euh, si vous êtes dans un métier où la créativité est nécessaire, eh bien vous aurez beaucoup d'inspiration, vous aurez de l'intuition, euh, vous saurez capter un petit peu les goûts euh, de, de, du public, hein, finalement, et euh, donner euh, ce dont... ce qu'on attend hein, euh, au niveau création, hein, bien évidemment. Lundi et mardi seront agréables à vivre, euh, la lune sera en Verseau, donc euh, vous aurez forcément, euh, soit on vous fera des compliments, soit vous serez content de vous, euh, soit encore justement il y aura euh, cette complicité avec vos enfants, ou avec vos ados, euh, qui fera que vous vous sentirez, euh, comment dire, euh, bien avec vous-même, hein, que vous aurez l'impression de faire tout bien, euh, ce qui est quand même euh, rare hein, chez les balances. Musique scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, d'abord on va parler de Vénus, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, Vénus est arrivée vendredi dernier en Sagittaire, elle vous a quitté. Hein. Et euh, elle occupe à présent un secteur de possession, mais possession matérielle ou euh, spirituelle ou physique. Hein. Euh, je veux dire, il y a plusieurs façons de posséder. Alors déjà, le scorpion est possessif, hein, c'est dans sa nature mais il est aussi intéressé euh, par l'argent, hein? bon, un petit peu comme tout le monde, vous me direz. Mais là, euh, avec Vénus euh, en Sagittaire, euh, donc le, le, le côté très... Euh, ça prend de l'ampleur, hein? c'est amplifié, tout est amplifié en Sagittaire euh, parce que la planète maîtresse du Sagittaire, c'est euh, euh, Jupiter. Donc euh, Peut-être que vos besoins financiers vont être amplifiés, ou alors que vous allez dépenser plus que d'habitude. Euh, il, il faudra obligatoirement que vous mettiez des limites, hein, mais vous serez quand même dans l'enthousiasme hein, avec cette Vénus. Peut-être que vous avez reçu de l'argent aussi, et que vous allez vous dire ah oh bah tiens, je vais m'acheter telle ou telle chose, ou je vais faire tel ou tel cadeau, et c'est vrai que vous aurez l'impression de bien utiliser cet argent. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être quand même, euh, hein, euh, toujours quand on reçoit une somme, en garder la moitié, mettre la moitié de côté et en dépenser l'autre moitié. Bon évidemment si c'est 100 euros, c'est un petit peu difficile, euh, mais euh, bon, euh, je pense que c'est une bonne philosophie euh, si on veut euh, pas se retrouver, euh, bon, avec des problèmes avec euh, son banquier. Hein? Euh, surtout que je vous dis, cette Vénus en, en sagittaire, elle a pas trop de limites. Hein? Attention, alors sur le plan affectif, à ne pas vous montrer là aussi trop possessif, euh, jaloux, euh, euh, à surveiller, vous voyez, votre tendre moitié ou, ou même quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Hein, donc c'est encore pire, parce que vous allez le faire fuir hein, si, vous avez, si vous êtes trop euh, possessif, donc euh, essayez là aussi de, de rester un petit peu dans la norme. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées avec la Lune en Poisson, parce que vous serez content de vous! Hein. C'est pas souvent, ça vous arrive pas euh, tous les jours, mais bon, ça fait du bien par où ça passe. Vous serez narcissisé par quelque chose, peut-être des compliments qu'on vous fera, ou alors un bon résultat que vous aurez. De toute manière, ce sera des journées où vous vous sentirez pleinement vous-même. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, comme je vous l'avais promis, nous allons parler de Vénus qui vient d'entrer vendredi dernier dans votre signe. C'est la conjonction, hein, elle est chez vous, c'est donc l'aspect le plus fort que Vénus peut vous faire. Donc euh, bah vous allez être très content, hein, a priori, hein, je n'ai pas votre thème sous les yeux, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe. Euh, en Sagittaire dans, dans votre thème. Mais bon, a priori donc, il y a du bonheur, euh, l'amour va être dans le pré, le... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou alors vous allez retrouver la flamme de vos débuts dans votre couple, il va se passer quelque chose qui va doper euh, vos sentiments. Mais Vénus, ce n'est pas que des sentiments, il y a la dimension artistique, hein? vous pouvez aller voir un très beau spectacle qui va vous enthousiasmer, parce qu'avec Vénus en Sagittaire, hein, chez vous, donc on s'enthousiasme facilement. Euh, vous pouvez également toucher une somme d'argent. Hein? Vénus hein, représente également vos revenus, euh, ce qui vous met dans un confort. Donc si vous recevez une somme, euh, s'il vous plaît, essayez de ne pas la dépenser tout de suite et de la mettre un petit peu de côté pour justement les fêtes à venir, les cadeaux à acheter pour Noël. Vous savez bien que c'est toujours très dur pour le porte-monnaie. Si vous recevez une somme, euh, bon, essayez d'en garder peut-être que la moitié, mais gardez-en un peu euh, pour, euh, pour les fêtes de fin d'année. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore de merveilleux avec Vénus? Je vous ai parlé des rencontres, hein? attention euh, à ne pas vous emballer euh, de manière excessive, hein, là aussi, euh, étant donné que Vénus est sous l'égide de votre planète Jupiter et que donc elle a tendance à partir très vite, hein, mais ça peut aussi s'arrêter aussi vite euh, que c'est parti, donc euh, pareil, hein, essayez de mettre la pédale douce. Deux bonnes journées samedi et dimanche avec euh, la Lune en Bélier, c'est à dire que vous allez euh, là aussi vous sentir euh, valorisé par des compliments, par des regards un petit peu admiratifs, euh, Peut-être que vous serez particulièrement séduisant euh, ces deux jours. Euh, vous serez allé euh, vous acheter des nouveaux vêtements ou chez le coiffeur, j'en sais rien. En tout cas, vous serez en beauté et euh, bah, on vous le fera remarquer que vous êtes en forme et vous en rosirez de plaisir. Musique Capricorne et Ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on va reparler je vous l'avais promis hein, la semaine dernière, on va parler de Vénus. Vénus qui vient d'entrer vendredi dernier en Sagittaire, donc elle se rapproche de vous, hein. elle n'est plus qu'à un signe euh, du vôtre, mais elle est dans votre secteur 12, le Sagittaire c'est le signe qui vous précède et c'est donc un secteur de passivité. C'est pas vous qui allez euh, faire le premier pas. Si jamais vous rencontrez quelqu'un ou si quelqu'un vous plaît, euh, que vous connaissez déjà, euh, vous serez très intimidé, très réservé, pas du tout... Euh, euh, le contraire de ce qu'est Vénus en Sagittaire, normalement quand elle est dans un, un, un secteur où elle peut s'exprimer librement, euh, c'est au contraire, elle... Euh, elle est enthousiaste et elle, est, elle exagère, même parfois, ses sentiments. Là, pour le coup, comme elle est en, en secteur 12, elle est un petit peu prisonnière. Elle est prisonnière de vos inhibitions, de vos peurs, de, de, de, de tout ce qui peut vous freiner. Donc essayez de lui laisser de la place, essayez de la, qu'elle qu s'exprime euh, un petit peu plus librement. Euh, peut-être que c'est votre partenaire qui ne sera pas très euh, démonstratif de ses sentiments, mais peut-être aussi qu'il vous les montrera d'une autre façon, en prenant soin de vous, euh, en, en s'inquiétant pour vous, en s'inquiétant de votre confort, euh, ou alors donc c'est vous euh, qui vous inquiéterez euh, pour lui. Mais il y a aussi, il peut y avoir une notion de euh, je suis bien entouré mais je me sens seul malgré tout, hein? surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent euh, Saturne, hein? c'est toujours dans votre deuxième décan, et donc euh, il peut y avoir euh, une notion de solitude. Dans ce cas-là, écoutez, bon, profitez-en! Pour vous occuper de vous, hein? Ce sont les, vraiment les meilleurs moments euh, pour s'apprécier soi-même, euh, être. Euh, et, et essayer de. de euh, comment dire. Euh, d'être le mieux possible en votre propre compagnie, c'est important. Mercredi et jeudi, la Lune occupera le signe des poissons, et par rapport à vous, c'est un signe de communication et d'échange, hein. Donc, euh, euh, disons que si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une explication à demander à quelqu'un, si vous avez besoin qu'on réponde à l'une de vos questions, eh bien ce sont deux journées où vous obtiendrez des réponses à vos questions, ou vous-même pourrez donner des réponses ou des conseils à certaines personnes. <musique> verso et ascendant verso, dans votre horoscope de cette semaine, il y a quand même une bonne nouvelle, hein? il y a euh, l'entrée de Vénus en Sagittaire, ça s'est fait vendredi dernier, mais euh, bon euh, vous avez dû passer d'ailleurs un bon week-end hein, si vous êtes du premier er décan, et euh, bon mais tout le monde va ressentir plus ou moins euh, les, les bons les bons influx de cette Vénus en Sagittaire qui est extrêmement démonstrative. Hein? On ne peut pas dire le contraire, c'est pas la Vénus du Scorpion qui est secrète, euh, mystérieuse, non, là elle montre tout! Hein? Alors elle occupe un secteur d'amitié, euh, donc je ne sais pas si ça va être une amitié avec beaucoup d'effusion. Euh, parce que maintenant, hein, on, je veux dire, l'amitié, l'amour, il n'y a pas trop de limites. Hein. Euh, donc il y aura des effusions, hein, que ce soit amical ou amoureux, vous serez vraiment dans, le, euh, dans un, euh, une ambiance où on montrera ou on démontrera euh, ses sentiments. Mais bon, elle occupe Vénus aussi un secteur d'espoir, de projet, donc dans d'autres domaines, il est très possible que vous puissiez concrétiser l'une de vos attentes, qu'un projet se, se mette en place, ou que vous en tiriez même des bénéfices, puisque Vénus elle a aussi un côté matériel. Donc euh, vous pourriez très bien euh, tirer des bénéfices assez substantiels, étant donné qu'on est euh, chez Jupiter, euh, d'un projet que vous avez mis en place et qui, euh, ma foi, a l'air plutôt de bien marcher, hein, en tout cas si vous êtes euh, du premier décan. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, encore de Vénus en, en Sagittaire? Eh bien euh, bon, euh, vous pouvez faire un, un projet personnel cette fois, euh, pour des vacances, peut-être un, un voyage que vous prévoyez, mais euh, c'est quelque chose que vous prévoyez quand même longtemps à l'avance j'ai l'impression, hein, ce n'est pas du tout pour tout de suite. Deux journées agréables samedi et dimanche, parce que vous aurez la forme avec la lune en bélier, en tout cas vous vous sentirez en forme ça ne veut pas dire que, que vous aurez une énergie à soulever les montagnes! Hein? Bon évidemment si vous êtes jeune, oui, mais si vous êtes moins jeune, bon, vous vous sentirez bien de toute façon, vous vous sentirez en forme, et vous aurez envie, terriblement envie de communiquer, donc vous appellerez vos amis de tous les côtés, ou c'est eux qui vous appelleront, et euh, bah, donnez-vous rendez-vous! Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, nous avons la Vénus qui est entrée en Sagittaire hein, vendredi dernier, et qui va donc être prépondérante cette semaine, en tout cas pour le premier décan. Alors c'est vrai qu'elle exagère tout, hein, elle en fait des tonnes Vénus en Sagittaire, puisqu'elle est sous l'influence de Jupiter. Elle se trouve dans votre secteur de carrière, donc c'est pas forcément euh, un climat très romantique et très sentimental. Hein. Ça peut être un climat de réussite hein, où vous, a, vous atteignez l'un de vos objectifs, quelque chose que vous espériez vraiment euh, obtenir, et euh, bon, et ça marche c'est possible, hein? euh, bah, je sais que ce n'est pas euh, sentimental, mais euh, bon, ou alors peut-être qu'un travail peut vous rapporter plus que vous ne le pensiez. Hein? C'est toujours la Vénus en Sagittaire, c'est toujours plus plus plus. Euh, tout ce qui passe en Sagittaire hein, est quand même très amplifié. Donc euh, les réussites, hein, ce sera vraiment, euh, vous allez être sur un petit nuage si vous réussissez quelque chose, Maintenant vous pouvez aussi signer un, un contrat, un accord ou en tout cas être en passe de le faire, parce que n'oubliez pas que mercure reste rétrograde encore cette semaine et que je vous demande de ne vous, pas vous engager dans quoi que ce soit tant qu'elle est rétrograde. Hein, pour l'instant, on ne fait rien, on ne bouge pas et bon, cet accord ne sera pas caduque pour autant, hein? simplement il faut peut-être négocier, discuter, euh, laisser le temps faire son œuvre pour que euh, euh, les choses soient vraiment, euh, comment dire, euh, que vous puissiez compter dessus, hein? que ce soit pas quelque chose qui va s'évanouir euh, comme ça. Donc il euh, y a cette dimension euh, de de, du mercure rétrograde qui vous dit d'être patient, en fait c'est vraiment uniquement une, une question de patience et même euh, si vous avez petits, des, des petits désaccords avec vos frères et sœurs, avec des proches, euh, là aussi n'essayez pas d'arranger les choses, elles s'arrangeront toutes seules. Mercredi sera une bonne journée, la, la lune sera dans votre signe et euh, particulièrement donc dans le premier décan, euh, mais bon elle va bien influencer aussi les autres, mais disons que le premier décan sera un petit peu plus fort parce qu'elle sera en bon aspect avec Uranus euh, et que il euh, bah, y, y aura de la nouveauté dans l'air, et comme Vénus est tout en haut de votre ciel, euh, la nouveauté ça pourrait être une proposition ou quelque chose en tout cas euh, que vous espérez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour votre horoscope. En attendant, vous pouvez aller vous promener sur le site de rtl.fr, sur celui du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez, pour le calcul de l'ascendant par exemple, appeler le 3210. Bonne semaine à tous!